Pas forcément parce que le domaine de l'informatique c'est pas forcément ce que j'utilise souvent j'utilise plutôt pour euh, envoyer des messages des textos à mes amis mais euh, dans est ce que je suis compétent là dessus je pense pas trop en fait je suis un peu normal enfin je sais faire des choses que après tout le monde sait faire mais dès qu'on fait des choses plus compliquées bah j'ai du moins j'arrive moins à suivre bon, ma mère des fois elle est... Enfin c'est pas trop, c'est des réseaux sociaux du coup je l'aide Je sais plus de choses que, du coup je leur apprends, je leur apprends comment faire et tout ça Donc si après eux ils sachent des choses que je ne sais pas bah ils m'apprennent en même temps Comme par exemple ouvrir un libre-office ou des trucs comme ça Ils savaient pas du tout euh, qu'ils pouvaient faire un texte ou faire leur CV là-dessus tout ça Que je leur ai appris quoi Non moi j'ai un grand frère ils savent mieux faire Ils sont majeurs Mais mes parents non Je suis plus convaincu que le par à mes parents, euh, surtout par rapport à ma mère, euh, c'est plus simple pour moi, parce que c'est plus ma génération qui est mise en jeu. Du coup, euh, par exemple, si ça aurait été quelque chose que mes parents ont dû m'expliquer, j'aurais plus de facilité à leur expliquer euh, comment server servir de leur téléphone ou à leur expliquer euh, comment débloquer des choses sur leur euh, portable, leur euh, ordinateur. Par exemple, euh, au début, ma mère ne savait pas comment rentrer un fichier euh, dans l'ordinateur. Et du coup, je lui ai montré que tu prends la souris, tu le déplaces et tu le débloques. C'est très simple à faire en fait. Juste quand tu le montres une fois, après elle le retient. Par rapport à ma mère, si je lui montre enfin si je lui demande, par exemple sur YouTube, « Mets une vidéo » ou un truc comme ça, là on l'a perdu. Elle s'en fout un petit peu en fait. Il y a juste sur Facebook ou des fois, quand elle sait pas où aller, elle me demande, mais maintenant elle gère quand même un peu mieux. Oui. Pour les jeux Facebook justement, je lui ai appris à, à utiliser.